Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui j'ai décidé de travailler une manœuvre qui est un petit peu cachée, une manœuvre dont on ne parle pas beaucoup et pourtant le jour de l'examen vous êtes quand même évalué dessus indirectement puisque parfois on ne vous a pas vraiment expliqué en quoi ça consistait ou parfois l'examinateur peut carrément vous demander d'exécuter cette manœuvre. En fait il s'agit tout simplement de l'arrêt de précision. Alors, qu'est-ce que c'est un arrêt de précision C'est tout simplement la simulation de s'arrêter à hauteur, par exemple, d'un objet qui ne bougerait pas. Ça peut être un portail, ça peut être une bouche à incendie, ça pourrait être, par exemple, un pylône électrique. Vous voyez, tout ce que je veux dire là, en fait, c'est la représentation d'une halte au niveau d'un péage. Imaginez qu'il y a un contrôle routier, tout simplement, je dois m'arrêter. Alors, je vous rappelle un petit peu de trois choses fondamentales. C'est d'abord la première que... Si je dois m'arrêter, je vais m'arrêter de préférence sur la seconde. N'oubliez pas que on va travailler le frein moteur. Le frein moteur, je vous rappelle un petit peu que c'est par exemple descendre de la troisième à la seconde, bien lâcher son embrayage, délicatement si possible, et c'est un arrêt prévisible, donc qu'on fera en seconde. Si le frein moteur ne vous parle pas encore, si vous avez encore du mal à freiner, cliquez en haut de la vidéo. Vous allez voir ma vidéo sur le freinage si vous ne l'avez pas encore vue. Elle est assez complète et je peux déjà vous dire qu'elle a aidé des centaines de personnes. Donc ce fameux arrêt de précision, on ne peut pas le faire n'importe où. Déjà, c'est un arrêt aussi qu'on va faire en sécurité. On peut le faire en agglomération ou hors agglomération. Et le but, ça sera... De faire en premier ses contrôles dans les rétros, de mettre le clignotant à l'avance et de rétrograder dans l'ordre. Ça peut être 5e, 4e, 4e, 3e, 3e, seconde par exemple. Évitez de vous arrêter sur la troisième ou la quatrième parce que finalement on pourrait vous le reprocher en vous disant bah, Tiens, comment ça se fait, monsieur, mademoiselle, que vous n'avez pas anticipé un peu plus tôt et rétrograder dans l'ordre. Quand je vous dis vous arrêtez avec précision, c'est par exemple, vous allez le voir dans la vidéo, amener les points de repère que je vais choisir à peu près à hauteur ici de ma fenêtre. Maintenant, je peux vous donner toutes les explications du monde. Le mieux, ça reste évidemment de passer tout de suite à la démonstration. Allez, je vais fermer les fenêtres du coup pour mieux entendre au niveau du son. Je vais vérifier autour de moi que personne n'arrive, clignotant et je m'engage. On est parti alors déjà j'arrive à voir pas mal de signalisation, pour l'instant je suis en seconde et je vois tout de suite un cédé le passage. Donc vu qu'il y a une voiture garée assez mal juste devant, je vérifie mes deux rétros, le clignotant, je m'écarte, ok. Et là j'ai déjà rétrogradé en deux parce que le but évidemment c'est de, de ne pas s'arrêter en fait, de jouer avec sa boîte de vitesse pour pas s'arrêter. Donc à gauche ça va, à droite aussi je revérifie un petit peu, ok, allez on est parti alors, pour l'instant il n'y a pas grand monde, au bout de la rue j'arrive déjà à voir un stop, voilà, ralentissement, je jette un petit coup d'œil dans mon rétro. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo concernant le placement sur la chaussée, la position en fait, vous pouvez tout simplement cliquer en haut de la vidéo, elle va vous aider elle aussi à vous positionner. Donc là je n'ai pas trop le choix que d'aller à droite au niveau du rond-point. Alors, même s'il n'y a rien qui m'y oblige, puisque j'ai un terre-plein central au milieu de la route, évidemment, ça serait peut-être un petit peu compliqué de s'engager à gauche. Donc, pas de panique. Personne pour l'instant. Donc, vous voyez, j'ai un stop suivi d'un rond-point. En fait, un sens giratoire pour être plus précis. Donc, je ne vais pas y aller puisque le camion, il arrive quand même assez vite. Et de toute façon, je revérifie à gauche. Il y a une voiture blanche. Donc, à gauche, c'est bon. En face non, ben, c'est pas grave. Écoutez, on a deux minutes. Alors, ouais, je vais pas y aller. Donc voyez, j'ai hésité et je vous invite fortement, d'ailleurs, si un jour vous avez un doute, à pas y aller. Quand on doute, souvent c'est une mauvaise décision. Ok, donc je vais rester à gauche puisque je vais carrément faire. Euh, je vais aller complètement à gauche en fait, hein. pas un demi-tour, mais presque. Donc je vérifie devant, au fond, devant, au fond, les deux rétro, l'angle mort et le clignotant. Ok, donc là je suis prioritaire, la route elle est assez dégagée, ça c'est pas une priorité à droite puisque c'était sens unique, et là par exemple il n'y a pas de mouvement. Donc au fond il y a le panneau d'une impasse, par exemple monsieur vous allez faire un arrêt de précision juste à côté, les deux rétro, le clignotant je rétrograde, et voyez qu'est ce que je vais faire, je vais regarder surtout le plus loin possible au fond là-bas, presque le sens interdit. Le panneau bleu ici je vais l'amener à peu près à hauteur de ma portière, c'est à dire... 意思 au niveau de ma boîte de vitesse, je suis sur la seconde. D'accord Je suis sur la seconde. Une fois que je suis arrêté, je mets le point mort, je mets le frein à main. Et ça, n'oubliez pas une chose, c'est que ça veut bien dire en fait que je suis arrêté en sécurité, mais surtout que j'ai terminé ma manœuvre. Comme j'aime bien le dire souvent, en fait, le point mort frein à main, c'est tout simplement l'immobilisation du véhicule. En fait, quand je fais ça, j'ai tout simplement mis le point final de ma manœuvre. Voilà. Donc là, par exemple, ça serait bon. Je vais repartir alors je vérifie autour de moi et vu que c'est une impasse, je vais me faire une petite marche arrière voilà, alors on vérifie derrière, ok un petit angle mort autour, être sûr qu'il n'y a rien voilà, là je vais repartir à gauche donc personne autour de moi Alors, quand je vous disais à l'introduction que le jour du permis, on peut vous le demander ou alors c'est une manœuvre un petit peu cachée, c'est pour la simple et bonne raison qu'en réalité, un inspecteur, s'il ne vous fait pas faire cette manœuvre, ce n'est pas très grave. C'est juste qu'il va analyser votre qualité à l'arrêt. C'est-à-dire qu'en fait, si vous freinez trop fort, trop tard ou que vos arrêts sont sans arrêt brusque, en fait, vos arrêts de précision ne seront pas très précis et à ce moment-là, vous perdrez des points. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Donc en gros si je résume, arrêt de précision, c'est soit la manœuvre que je viens de vous montrer, mais pour bien comprendre, je vais évidemment aller en faire une autre. Soit tout simplement que en fait l'inspecteur indirectement regardera tout simplement la qualité de mes arrêts. Alors, on ne voit pas grand chose. Ok, et j'y vais. Donc là je suis à sens unique, je vais rester du coup sur la voie de droite. Derrière, j'ai personne. Donc je vais quand même contrôler, indiquer. Alors rien ne m'oblige à mettre le clignotant, mais bon. J'étais déjà dans la voie. Au moins, je reste précis dans ce que je fais. Là, il n'y a pas trop de mouvement, Les véhicules à gauche, les roues ne sont pas en train de bouger. Il n'y a pas de feu sur les véhicules. Normalement, il n'y a pas grand monde. Donc là, je vais aller tout droit. Et ici, je vais faire attention. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une priorité à droite. Donc vous voyez, je mets carrément ma première. Ok. Et ça en était une. J'espère que aujourd'hui vous êtes capable, en tout cas de vérifier vos priorités à droite sans le moindre problème, donc au rond-point je vais à gauche celui-là il n'est pas vieux, hein. ok, là c'est bon, donc les rétros, l'angle mort, ok alors je sais que ça va un petit peu vite les angles morts quand on est en conduite euh, surtout dans les vidéos ça donne un peu le mal de mer, je m'en excuse d'avance. <rire> Mais c'est vrai qu'en conduite, des fois, on est obligé d'aller vite. Surtout par rapport à euh, la taille, par exemple, de ce giratoire. Donc là, je vais aller tout droit. Donc, il n'y a pas grand monde pour l'instant. Ok. Alors, je vais relancer la voiture, puisque finalement, le monsieur à droite vient de se garer chez lui. En fait, il n'y a aucune chance pour qu'il recule. Hein. Ok. Et là par exemple, je vais aller à gauche. Donc les deux rétro, le clignotant, la seconde avant le rond-point évidemment. Il n'y a pas grand monde, j'en profite du coup pour y aller. Alors je vais faire attention à lui, les deux rétro, l'angle mort, ok. Alors là il y a pas mal de voitures mal garées, ben, c'est pas grave, je vais contrôler, indiquer, m'écarter. Voilà. Je me permets de mettre la troisième parce que j'ai quand même mis pas mal de distance par rapport au véhicule voilà c'est quand même assez large ok et je vais essayer de faire un arrêt de précision par exemple à hauteur du pylône en bois donc les deux rétro le clignotant je rétrograde en seconde je fixe pas très longtemps le trottoir et le pylône je regarde plutôt au fond voilà et j'amène à peu près mon rétro ici à hauteur mon rétro ma fenêtre hein, à hauteur tout simplement du pylône et point mort frais à main, je vais couper le clignotant et ma manœuvre est terminée. Voilà, donc je vais juste m'avancer un petit peu plus pour ne pas gêner au cas où quelqu'un arrive. Voilà, et on va hop, faire le petit bilan de cette vidéo. Donc si jamais les gens vous demandent tout simplement le jour du permis un arrêt de précision, je vous rappelle que c'est soit s'arrêter à un endroit précis comme on vient de le faire, donc je m'arrête de préférence en seconde, c'est la vitesse d'arrêt, soit tout simplement euh, l'inspecteur va vérifier la qualité entre guillemets de mes freinages, de mes arrêts à des stops, des feux rouges par exemple. Voilà, donc de préférence en seconde puisque ce sont des arrêts prévisibles. Voilà, n'oubliez pas le freinage, on va freiner assez fort au début pour essayer d'avoir un petit peu de douceur à la fin. Ça sert à rien en fait de piler au dernier moment puisque du coup c'est un peu brusque. Par exemple, là vous perdrez des points assez facilement. Voilà les gens, mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et on se retrouve bientôt. A plus les gens